Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Anvani, votre humble consultante business. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez miner vos propres Bitcoins avec votre navigateur CryptoTab. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Surtout, n'oubliez pas aussi de liker, de me laisser un commentaire en me disant au moins depuis quel pays vous me suivez. Donc, les amis, comme je vous disais tantôt, les Bitcoins, pour ceux qui ne savent pas encore, comme je le dis souvent, le Bitcoin en mai, valait un bitcoin coûtait 3500 dollars. Aujourd'hui, un bitcoin équivaut à 14 000. Alors, on va regarder. Regardez bien. Regardez. Hein? On est même à 15 000. Les amis, ça a explosé. Voilà, on sera bientôt à 16 000, donc on est à 15 000 dollars, on attend le bitcoin à 16 000 dollars cette année, donc il est plus que temps d'investir dans le bitcoin les amis, c'est gratuit, Crypto table je vous invite à télécharger cette application, ce, ce navigateur, vous voyez que c'est avec ça que je travaille, vous collectionnez vos bitcoins, euh, vous voyez ce nombre ici, en fait, c'est mon deuxième compte euh, CryptoTab Parce que dans le premier, j'avais quand même fait les retraits de pratiquement 7 dollars en minant simplement. Et quand vous avez encore un bon réseau de minage, les amis, ça multiplie encore votre euh, vitesse de minage. Euh, ici, avec CryptoTab, les amis, vous avez la possibilité activer le cloud boost. Le cloud boost ici est payant. Donc ceux qui le veulent, vous pouvez l'activer avec votre compte Paypal ou alors votre carte Visa tout simplement. Vous payez là et puis ben, vous activez le cloud boost. Donc vous multipliez votre vitesse de minage. Les amis, il est plus que temps d'accumuler vos bitcoins en investissant ou alors en minant. Si vous n'avez pas des moyens, utilisez au moins le navigateur CryptoTap. Comme moi, vous le voyez, c'est ça que je travaille avec. Je travaille avec CryptoTap et amassez vos bitcoins tout doucement, d'ici là, vous verrez à quoi ça va ressembler. J'espère que la vidéo vous a, vous a intéressé. J'espère que vous avez été satisfait. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Et vous trouverez le lien d'installation de CryptoTap. Il existe en version Android et en version euh, euh, PC, donc n'hésitez pas le lien est en description de la vidéo on se dit à très bientôt pour une future vidéo, ciao ciao